Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition numéro 2 de vos bonus TRX la séance disponible sur le groupe TMR. Dans cette super édition on va travailler essentiellement le côté asymétrique. Pourquoi Parce que 90% des mouvements de la vie de tous les jours sont asymétriques et 90% des douleurs et des blessures viennent de ces mouvements asymétriques. Donc aujourd'hui on va apprendre à travailler ces mouvements. C'est ce que l'on fait en ce moment au centre et que vous pouvez refaire chez vous. Allez, on est parti pour un pré-échauffement en pompe TRX. Vous allez mettre les mains et les avant-bras dans l'axe de l'épaule. Descendre tout doucement en flexion de bras et on repousse. On inspire à la descente. On souffle à la montée. Voilà, vous y allez vraiment très, très lentement. Vous devez faire attention principalement à deux choses, que vos poignets et vos avant-bras soient parfaitement dans le même axe, qu'il n'y ait pas de cambrure au niveau des lombaires et que le rythme soit régulier. Vous allez comme ça tranquillement pendant 20, 30, 45, même une minute s'il faut. L'objectif c'est de préchauffer chauffer tout le corps et vous vous arrêtez au moment où les épaules piquent un petit peu. Voilà, on va passer au deuxième exercice qui est vraiment l'attaque de l'échauffement. Il faut faire demi-tour, se mettre face au point d'ancrage et passer en poignée simple. Alors, pour passer en poignée simple, c'est très facile, je vais vous montrer directement à la caméra. Il faut croiser vos poignées en passant une fois dans le triangle et ensuite la deuxième poignée passe dans le triangle de la première poignée. Et vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble à ça et qui est très solide et vous allez pouvoir travailler avec une main. Donc ce premier exercice, vous allez vous incliner, mettre les deux mains sur les poignets, écarter un petit peu les pieds, ouvrir les pecs, voilà. Et là, vous allez lâcher une des deux mains, la gauche par exemple pour démarrer, et vous allez ouvrir le corps, le bassin, et rester en stretching comme ça, avec les jambes tendues, en pivotant le bassin. Quand vous êtes dans cette position-là, pour ramener la main, ce n'est pas votre main qui ramène, c'est votre bassin qui pousse et qui ramène. Et vous allez faire cet exercice 5 fois du même côté. On inspire... Et on souffle voilà encore 3 4 tranquillement sur la cinquième on va faire une petite variante c'est toujours la même ouverture et vous pouvez revenir beaucoup plus loin avec votre main très haut ici en fléchissant le coude et en finissant en position tir à l'arc vous pouvez travailler sur cette option là on change de main Hop. première version simplement une ouverture inspire Pousse contre le bassin, hop, et ramène. 1, inspire, voilà, souffle, 2, voilà. Et pour les trois prochaines, tu fais la variante. Inspire, monte, tire sur ton bras en position tire à l'arc avec le coude dans l'axe. Et on relâche. Voilà. Hop, 4, et 5. Deuxième phase d'échauffement, c'est le même exercice mais on reprend la première main. On ouvre le bassin, on descend vers le bas, exactement comme la première fois. Mais par contre, on va rajouter une flexion de jambe et on va descendre accroupi pour poser les fesses au sol. Dans cette position, et je remonte. Debout, hop, avec la variante haute ou avec la variante intermédiaire. Hop, on descend, flexion. Voilà, on peut soit ramener la première main sur la deuxième main, soit ramener en haut. Encore. Trois. On inspire bien. 4. Vous allez sentir le cardio qui va monter tout doucement. 5. Comme ça va un petit peu mieux et que vous connaissez l'exercice, on va un petit peu plus vite sur l'autre jambe. Inspire et pousse. Voilà. Très bien. Inspire, pousse. Et on souffle en remontant. Et 5. Voilà pour la fin de l'échauffement. Va... Allez, on est parti pour une grosse partie en bras. travail asymétrique. D'abord, vous démarrez avec un corps vertical. Toujours le poignet bien face à l'avant-bras. La jambe droite est un petit peu reculée. La jambe gauche avancée. Et dans cette position-là, vous allez faire une pompe sur un bras. La main gauche est sur la hanche. Et on va ouvrir, on va descendre vers l'avant cinq fois en inspirant. Inspire, en fléchissant le genou devant. Voilà, et repousse. Voilà. Et on est parti pour cinq mouvements comme ça. Voilà. On inspire, on pousse, on souffle. Essayez de pousser très fort avec ce bras au bout du mouvement. Quand vous avez fait 5 mouvements, vous gardez le même bras, vous inversez juste les jambes. Et Cette fois-ci, c'est le pied droit devant et on descend. Inspire, pousse et tend complètement le bras. Souffle. En rentrant bien le ventre, 4, 5. Partie un petit peu plus hard, vous écartez les pieds. Plus vous écartez les pieds, plus vous êtes stable, plus vous reculez, plus c'est difficile. Fixez bien la main, le corps descend d'un seul bloc vers l'avant, des pompes de guerrier sur un bras. Voilà, et on continue avec ce travail du poignet face à l'avant-bras. On inspire à la descente, et cette fois-ci, vous en faites 10. Voilà. on respire bien, inspire, souffle. Vous ne devez pas avoir l'épaule gauche qui tombe à l'intérieur, vous devez regarder bien droit devant, contractez très fort vos cuisses, et souffler en rentrant le ventre et en serrant le périnée pour augmenter votre travail de gainage abdominal. Quand vous avez fait 10, eh ben on va faire la même chose de l'autre côté. Donc la main gauche devant, cette fois-ci c'est le pied droit devant, pied gauche derrière, main droite sur la hanche. Je descends vers l'avant, d'accord 5 fois, descendez bien vers l'avant, et ne descendez pas vers le bas. Voilà. 3, 4, 5 qui gardez le même bras, changez les jambes et enchaînez. N'oubliez pas de souffler. Voilà. Vous allez voir qu'il y a une des deux jambes qui est plus stable que l'autre. Voilà, 5, et là on prend son temps, on gagne, on s'équilibre et on y va. On descend tout doucement, surtout si c'est votre mauvais bras. Si vous trouvez ça trop dur, vous vous avancez, vous travaillez sur un mouvement plus cool. Si vous trouvez ça trop facile, vous reculez. Vous travaillez sur un mouvement beaucoup plus hard. Faites attention à votre épaule. On a toujours bien l'avant-bras, le coude, l'épaule dans le même axe. Et on y va pour 10 mouvements. Les talons peuvent décoller, mais les jambes sont très très gainées. Et on repousse avec tout le corps comme un gros bloc de marbre. Inspire. Et on pousse. On est à 10 ok, fin de partie bras, on attaque sur un exercice d'équilibre et de force sur les cuisses alors pour cette partie euh, jambe et équilibre vous allez vous mettre de profil par rapport à votre point d'ancrage épaule gauche vers le point d'ancrage et vous tenez la poignée avec la main gauche vous êtes toujours en poignée simple et dessous vous avez votre repose-pied il va falloir croiser la jambe droite en passant derrière et en posant dans le repose-pied rien que ça c'est un exercice à part entière n'hésitez pas à vous appuyer sur un mur ou à vous faire aider par quelqu'un une fois que vous êtes dans cette position créez un appui dans cette sangle avec votre pied et vous tenez l'équilibre Tenez l'équilibre 10 15 20 30 secondes c'est votre niveau numéro 1 niveau numéro 2 vous allez monter votre genou gauche votre genou droit pardon à l'extérieur avec les deux bras qui suivent à l'extérieur et vous tenez niveau numéro 3 vous allez enchaîner une flexion en croisant vers le bas et en envoyant les deux jambes inspire en regardant bien devant et souffle dix fois voilà. votre objectif c'est de garder le buste droit de garder l'équilibre et d'avoir zéro douleur dans les genoux zéro douleur dans les lombaires on inspire plus vous y allez lentement plus c'est efficace en essayant d'amener le genou en flexion le plus proche possible du sol Et à 10 mouvements, vous changez de jambe. Hop, on change. On tient bien la poignée avec la main pour que ce soit plus facile. Et on croise le pied. Même principe. Buste bien droit. Et on y va. Hop. Essayez de bouger un petit peu comme un patineur avec les bras qui suivent la jambe et en gardant le buste droit avec un vrai appui dans la jambe TRX. Bien évidemment, j'inspire la descente et je souffle à la montée. Est-ce qu'on a 10 mouvements Encore Allez, courage Tenez bon et relâchez. Partie gainage, toujours un travail asymétrique, toujours un travail avec poignée simple. Donc vous allez placer votre pied droit dans le repose-pied, poser les genoux sur un tapis et les avant-bras et les coudes au sol. Vous avez préparé un gainage. Vous allez tendre votre jambe gauche en appuyant le pied gauche au sol, la pointe de pied bien marquée, bien tenue, maintenir votre gainage et tendre la jambe droite à côté. Vous maintenez ce gainage, c'est votre niveau zéro. Niveau 1 de travail, c'est la jambe droite qui va bouger. Vous écartez un petit peu et le genou droit monte en flexion en direction du coude ou de l'épaule et revient. Inspire, souffle et revient. Avance bien ton pied gauche pour être bien calé. Zéro douleur dans les lombaires, zéro douleur dans les épaules. Soufflez bien, oxygènez bien pour ne pas être en apnée. Et vous faites 10 mouvements comme ça. Inspire, souffle, sans trop monter les fesses, sans avoir mal au lombaire. Là, on est vraiment sur la variante de base. Après, vous verrez, euh, quand on travaillera ensemble, on a une variante différente. Bon. On change de pied. Et 10 mouvements avec l'autre jambe. Très fort sur la jambe droite. Et c'est la jambe gauche qui monte en soufflant, sans trop monter les fesses. Voilà. La variante, je vous l'explique, en fait, c'est exactement le même mouvement de jambe, sauf qu'au lieu que ce soit la jambe qui est dans le TRX qui bouge, la jambe dans le TRX est fixe et c'est la jambe libre qui bouge. Mais c'est beaucoup plus dur. Il faut bien maîtriser 10-15 mouvements de cette jambe. On rechange de jambe et on travaille sur le deuxième exercice de gainage. Donc on repasse sur la première jambe, toujours les avant-bras au sol, toujours le pied gauche bien marqué, cette fois-ci, cette jambe droite, elle va croiser sous le corps en crunch en direction du coude à l'opposé. Puis, tendre dans l'axe et écarter le plus loin possible. Reviens dans l'axe, crunch, tend, écarte, crunch, tend, écarte. Assez lentement et en essayant de gagner en amplitude latérale et en amplitude vers le haut, sans trop monter les fesses, sans avoir mal aux lombaires, sans avoir mal aux épaules. Avance un petit peu ta tête. Voilà. J'ai Hop et quand vous avez fait 10 mouvements on change hop l'autre pied Allez, crunch en soufflant, temps écart plus vous allez loin sur l'écart plus vous allez sentir les obliques tout de suite travailler plus vous allez loin vers le haut plus vous allez sentir les abdos dessous et la cuisse travailler allez courage, on va jusqu'au bout de l'exercice cette séance, vous allez voir, c'est tout sauf un concours de vitesse. Il faut vraiment être focus sur la précision, l'amplitude et la contraction. Quand vous aurez terminé ces deux options, vous aurez terminé pour la partie gainage en premier niveau. Dernière partie, on va travailler de manière asymétrique sur les vischios, c'est-à-dire l'arrière des cuisses, objectif protéger le genou mais surtout avoir des cuisses et des fessiers hyper galbés donc l'idée c'est vous accrochez un pouce ici dans un repose pied vous vous allongez sur le dos et vous montez la jambe droite pour caler le talon sur le pouce vous appuyez bien sur le repose pied et vous tendez cette jambe droite on ne change pas de jambe, sauf si vous trouvez ça trop dur on ne change pas de jambe pendant les trois séries de 10 mouvements première série première variante la jambe gauche est fléchie pied bien à plat et dans cette position, vous allez appuyer très fort sur le talon du sol pour lever un petit peu les fesses sans cambrer. Vous allez voir, cet exercice fait parfois un petit peu cambrer, un petit peu mal au dos. Il faudra reposer au sol dans ces cas-là. Vous appuyez le plus fort possible, cheville flex, dans votre T-Rex et vous ramenez en talon fesses très fort et vous repoussez extrêmement fort. Inspire, souffle et appuie très fort. Et plus tu appuies fort, plus tu appuies lentement, plus tu vas sentir une contraction derrière la cuisse sans poser les fesses. Voilà. Vous avez 10 mouvements à faire. Euh, essayez de vous, vous imaginer que vous ne faites pas une série de 10 mouvements, mais que vous faites un mouvement très puissant, le plus fort possible, Répétez 10 fois. Et c'est ça qui va mettre de l'intensité, qui va mettre de l'impact dans vos muscles et vous allez sentir un véritable effort. Ça va au niveau des lombaires Ok, super. Quand tu as fait 10 mouvements, tu reposes au sol. Cette jambe gauche, cette fois-ci, est presque tendue. Voilà, la cheville est flex, la cheville est flex, le genou ici à peine fléchi, on appuie très fort dans le sol avec le pied gauche en grattant le sol comme si on voulait enlever sa basket, lève le bassin et ramène 10 fois en talon-fesse en tirant les deux talons vers la fesse, à la fois le talon qui est au sol pour enlever la basket, à la fois celui-ci et on tire très fort en soufflant et en montant. Vous pouvez vous accrocher au tapis. Alors, euh, vous êtes en train de faire cette séance. Si ça brûle très fort derrière la cuisse, c'est normal. Ça peut brûler un petit peu derrière le mollet ou le jambier. Évitez les douleurs dans les articulations comme les lombaires ou le genou. Dans ces cas-là, vous modérez un petit peu l'intensité. N'oublie pas de respirer. 10. OK. Et le troisième, la grosse série qui travaille bien, le hamac. La jambe gauche croisée sur la cheville droite. Et dans cette position, fesses levées, sans douleur dans les lombaires, sinon fesses au sol. Vas-y, lève un petit peu, serre les abdos et ramène 10 fois en talon-fesse le plus fort possible. Et là, vous allez sentir les deux cuisses travailler très fort. Souffle, inspire, souffle. Allez, travaillez, courage, vous avez presque fini, c'est facile, il suffit de compter jusqu'à 10. Quand vous avez fini, vous changez simplement de jambe avec le talon gauche dans le repose pied. Donc au niveau du repose pied, c'est important que vous euh, le pièce, placiez bien derrière le talon et pas euh, derrière le tendon d'Achille. Jambe droite fléchie pour la première série, lève le bassin et c'est parti. Talon fesse en repoussant très fort jusqu'à la jambe tendue très lentement. Plus vous contractez longtemps, plus vous aurez d'effet au niveau du muscle. Inspire, souffle et appuie plus fort que ça. On vous devait entendre le TRX grincer sur la porte ou sur le point d'ancrage sur lequel vous l'avez installé. Inspire, souffle. Cheville bien flex. Voilà. Ça doit commencer à brûler très très fort. N'oubliez pas, l'appui au sol est important. Deuxième série, vous pouvez prendre des pauses entre chaque. Moins vous prenez de pauses, même principe, plus vous aurez d'intensité et d'impact. Et c'est parti, exercice lent. Moins de pauses, mais exercice lent. Objectif, faire des répétitions moins rapides mais que chaque répétition soit plus efficace. Pensez bien à la cheville Flex. Voilà, on ramène très fort. Attention lombaire, attention à votre respiration. Et grattez-moi avec ce talon droit dans le sol pour appuyer très fort et sentir tout de suite vos fessiers et vos cuisses qui contractent. Dernière version et après on aura fini la séance. Levez les fesses. Allez, c'est parti. Et le hamac, 10 fois. Alors sur cette séance, vous êtes en train de travailler à la maison, Hugo est en train de travailler, moi je le regarde et je vous encourage. Rassurez-vous, juste avant de vous faire cette séance, je l'ai faite plusieurs fois et je la fais euh, entre deux et trois fois par semaine et j'ai vraiment senti la différence au niveau de mon gainage ou au niveau de la solidité des cuisses. Ça va OK. Vous pouvez déjà enchaîner sur la partie étirement et sauter à la partie étirement. Sinon, je vous rajoute... Un petit bonus. Voilà votre bonus séance, c'est-à-dire votre petit exercice supplémentaire si vous voulez aller un petit peu plus loin. Vous avez défait les poignées simples, vous êtes dos au point d'ancrage. Vous allez tendre les bras assez haut et ramener le bassin en gainage. Dans cette position, vous allez amener les deux mains très proches sur une épaule. Tournez vos pointes de pied et faire un demi-tour. Regardez votre point d'ancrage et lâchez vos bras. C'est un bonus assez difficile. Une fois que vous êtes là, vous tirez vous ramenez les mains proches, vous revenez au plafond et vous enchaînez de l'autre côté. Voilà, ici. Faites attention, cet exercice est un exercice qui fait glisser et qui fait reculer. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, votre exercice devient de plus en plus dur. Votre objectif là-dessus, travailler avec le centre du corps, les abdos et le périnée, sans oublier de respirer. Vous pouvez aller de 5 à 10 mouvements par côté. Et voilà. Partie stretching, maintenant que vous ayez fait le bonus ou pas, normalement vous sentez que vos muscles ont bien travaillé. Vous allez défaire le nœud poignée simple et on va étirer justement les ischios, c'est-à-dire l'arrière des cuisses qui ont beaucoup travaillé il y a quelques minutes. On accroche les deux talons dans les repose-pieds, soit en version assise, soit en version allongée, ça dépend un petit peu. Et dans cette position, vous restez assis, plusieurs niveaux. Soit vous n'êtes pas très souple et dans ce cas-là, vous maintenez les mains derrière le dos. En redressant un petit peu le buste, en rapprochant les mains des fessiers, on tire chez e flex et déjà ça tire. Si vous êtes plus souple, vous avez plusieurs possibilités, vous allez accrocher vos deux talons et au lieu de garder les bras derrière, vous allez pouvoir mettre les mains ici derrière les genoux, attraper vos chaussettes, attraper vos lacets, attraper vos orteils ou pour les très très souples, mais on vous le montrera pas aujourd'hui, attraper vos talons. vous inspirez, vous relâchez, Complètement le corps, sans forcer, sans à-coups, sans aller-retour et sans douleur. Ça s'appelle un étirement, ça fait pour tirer. Si ça devait faire mal, ça s'appellerait un douleurment. mais ce n'est pas le cas. Ensuite, vous relâchez et vous enlevez les talons. Exercice de stretching pour les fessiers et les hanches, un petit peu compliqué. On va prendre du temps pour l'expliquer. Vous basculez sur le côté droit. Voilà. Et vous allez mettre le pied gauche dedans. La pointe de pied. Vous allez vous tourner complètement et faire demi-tour. Voilà. Et monter le genou gauche, le genou droit, pardon, le plus haut possible sur le tapis. Tourne encore, tourne encore, tourne encore, tourne encore. Voilà. Le genou droit ici doit aller complètement à droite et le pied devant pour être dans cette position-là. Donc ce genou, il faut qu'il vienne ici et que ton pied aille là-bas, hop, laisse, tomber, laisse poser ton pied, voilà, et dans cette position, on se laisse descendre tout doucement sur la fesse, avec la jambe ici libre étendue, voilà, et laisse descendre tout doucement, ça va tirer dans la fesse, voilà, tu peux même poser un petit peu sur l'extérieur comme ça, dans cette position, vous allez sentir un étirement au niveau du fessier, au niveau de la hanche, pour les plus souples, vous pouvez monter votre genou très loin là-bas, on va faire chanter un petit peu Hugo, J'espère que vous, ça tire aussi. Voilà. Et dans cette position, voilà, ça tire. Bien évidemment, pas de douleur dans les genoux. Cette jambe peut être au sol. Quand vous estimez que ça a suffisamment étiré, vous roulez sur le côté, vous libérez le pied. Et vous changez de pied pour passer de l'autre côté. Hop, tourne, bascule, montons genou gauche. En glissant, voilà. Décale le... Non, il remonte le genou. Et voilà. On pose dans cette position-là. Soit votre jambe elle est parallèle à la première, si vous n'êtes pas très souple. Si vous êtes très souple, vous pouvez ouvrir carrément le genou, ici, en position ouverte. Vous maintenez 10 à 30 secondes, selon le temps que vous avez, toujours sans douleur, sans à-coups et sans forcer. On relâche et on va passer debout. Dernière partie d'étirement, vous vous mettez dos au point d'ancrage, vous mettez les mains sur les repose pieds on va faire une tour Eiffel, vous écartez les pieds, vous allez joindre les mains l'une sur l'autre, avancez un petit peu et passer la tête comme un plongeon sous les épaules et vous allongez vers le plafond en gardant les abdos serrés sans pousser les fesses vers l'arrière, sans décoller les talons et vous restez quelques secondes comme ça, vous allez sentir un étirement dans les épaules et un petit peu dans les cuisses toujours le même principe de la douceur, pas d'à coup, pas d'aller-retour et pas de douleur. Relâchez et remettez votre TRX en position neutre face au mur. Dernière partie de stretching, on étire le devant des cuisses, les quadriceps. Donc avec une main vous, vous tenez à votre TRX ou au mur, avec l'autre vous attrapez le bout du pied ou la cheville, vous tirez tout doucement pour attraper et ramener en talon fesse, votre jambe d'appui est légèrement fléchie. Voilà. Et le buste est droit sans cambrer. 10-15 secondes. Et vous changez de jambe. On fléchit légèrement la jambe d'appui. Buste droit. 10 à 15 secondes. Et relâche. Voilà, vous venez de terminer votre édition TRX numéro 2, celle qui est en ce moment au printemps 2018 au Studio Popform. Hugo l'a fait, je pense qu'il sent bien ses muscles. J'espère que vous aussi, vous avez bien travaillé. Je vous dis à bientôt. Surtout, posez-moi des questions et demandez-moi si vous avez des choses particulières à travailler au centre. Et j'espère que vous prendrez plaisir à travailler cette séance chez vous, en vacances, entre deux avions, ou dans une chambre d'hôtel, par exemple. Voilà, je vous dis à très bientôt au centre. Bye bye. Bye.